Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de vente qui est indispensable si vous êtes commercial et que vous voulez augmenter vos techniques de vente, devenir meilleur en prospection commerciale ou en prospection téléphonique, ou encore si vous êtes marketeur et que vous voulez améliorer la performance de vos landing pages ou de vos tunnels de vente, il faut absolument que vous utilisiez cette méthodologie, cette méthode de vente, cette technique de vente qui s'appelle le son casse Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en, en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place des tunnels de vente, à mettre en place des dispositifs, des systèmes d'attraction de clients qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran et on va découvrir ensemble le son casse. Le son casse c'est une technique de vente, un framework qui va vous permettre de bien mieux connaître le comportement et les critères de choix de votre prospect et donc en ayant au préalablement réfléchi à tous les critères qui sont importants pour votre prospect, que ce soit en marketing ou que ce soit en vente, vous allez pouvoir considérablement augmenter vos performances de vente, augmenter le nombre de clients que vous êtes capable de générer. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran et on va parler ensemble du son casse. Donc, le son casse connu, il y, a surtout, il, y a, il y a six lettres et j'en ai rajouté une euh, dernière. Suite à plusieurs expériences, et puis de toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des cours sur le son Aujourd'hui, on est plus sur le son case. Son c'est -cas, les initiales de plusieurs critères très importants pour un prospect. Il y a la sécurité pour le S, le O de orgueil, le N de nouveauté, le C de confort, le A de argent, le S de sympathie, et j'en ai rajouté donc un dernier, comme je vous disais, qui, qui est le E de environnement ou responsabilité. Ces critères-là, vous allez pouvoir les travailler en rendez-vous commercial, en prospection commerciale ou sur des landing pages ou en prospection téléphonique, peu importe l'ordre. Là, simplement pour s'en rappeler, on l'appelle son casse, mais vous pouvez très bien vous pouvez commencer par la sympathie ou com commencer par le confort ou commencer par la sécurité. C'est assez rare de commencer par la sécurité, mais la sécurité est un critère extrêmement important. Alors justement, on va décrire ensemble chacun des critères. La sécurité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un prospect ne vous connaît pas et a besoin d'être assuré sur non seulement l'efficacité de votre produit à résoudre sa problématique, il a besoin de savoir si vous êtes légitime déjà à identifier sa problématique si vous êtes suffisamment bon pour pouvoir la résoudre mais il veut aussi en termes de sécurité s'assurer de plusieurs choses s'assurer que vous allez livrer dans les temps s'assurer que vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui euh, va le planter en termes parce que vous n'avez pas les équipes euh, suffisantes donc il va le planter dans quelques mois donc savoir si vous êtes suffisamment solide savoir si vous allez euh, survivre suffisamment longtemps pour pouvoir l'aider il va se poser beaucoup de questions il a vraiment besoin d'être assuré c'est finalement Quelque chose qui est extrêmement important parce que de très très très nombreuses ventes ne se font pas à cause d'un manque de sécurité et donc une peur, un retrait et donc on n'achète pas parce que vous n'avez pas été capable de rassurer suffisamment votre prospect mais il ne vous le dit pas et souvent il ne vous le montre pas. Encore pire, si vous vendez sur Internet, vous ne le saurez jamais. Alors comment vous allez pouvoir améliorer la sécurité de votre prospect eh bien Si vous travaillez sur... Euh, que vous soyez commercial ou que vous soyez en marketing, vous avez déjà beaucoup travaillé des cas clients et des témoignages. C'est-à-dire que pour chaque secteur, pour chaque type de problématique que vous êtes capable de résoudre, vous allez montrer comment un client euh, similaire a résolu sa problématique avec vous, comment vous l'avez accompagné, si les tailles d'équipe et les tailles de la problématique étaient similaires, etc., etc., les délais que vous avez faits, vous allez pouvoir lui écrire, lui rédiger, lui raconter des cas clients, des cas de succès. Les témoignages vidéo sont quelque chose d'extrêmement fort puisque c'est quand même relativement difficile d'avoir de, des témoignages vidéo de ses clients s'ils si ne sont pas heureux, s'ils si ne sont pas... Euh satisfait à hein, moins que vous ayez des techniques un peu barbares en leur mettant, euh, en les menaçant, sinon vous n'aurez pas de témoignages de vos clients s'ils ne sont pas satisfaits. Donc les témoignages sont quelque chose de super puissant, mais il n'y a pas que les témoignages et les cas clients pour améliorer la sécurité. Vous pouvez aussi euh, créer dans vos dans vos euh, euh, contrats de vente, dans vos conditions générales de vente. Par exemple, lui dire que euh, bah, si vous livrez pas à temps, vous vous euh, vous lui payerez des pénalités ou vous réduirez le prix. Vous pouvez lui mettre en place une garantie. Si vous êtes dans du coaching, si de l'accompagnement dans un programme, si vous vendez des produits, vous mettez une garantie. Donc ça rassure. Si le produit que j'achète ne fonctionne pas, j'ai X temps de garantie. Vous allez pouvoir aussi le sécuriser en lui proposant un accompagnement c'est aussi une peur hein, sécuriser en disant je suis peut-être pas capable de, si vous êtes dans le logiciel par exemple, je suis pas capable peut-être de déployer tout seul ce logiciel, mais vous allez mettre en place un accompagnement par téléphone un coaching gratuit de 2-3 semaines pour pouvoir le onboarder pouvoir lui expliquer, vous allez aussi pouvoir créer une FAQ, vous allez pouvoir créer bien entendu, si vous êtes dans le logiciel, il faut un service support, tout ça, ça fait partie de la sécurité et vous pouvez aussi créer une euh, documentation d'utilisateur je vous conseille plutôt la vidéo, c'est-à-dire faire des fiches écrites avec des petites vidéos qui expliquent comment utiliser tel logiciel ou comment un programme ou comment un produit ou comment un service va se dérouler. Même si vous êtes une agence, vous pouvez expliquer voilà ce que l'on fait, voilà comment ça va se passer, etc. Donc la sécurité est extrêmement important. Le deuxième critère, c'est l'orgueil ou c'est plutôt l'ego, c'est-à-dire la façon dont votre prospect a envie de se sentir, a envie de se sentir valorisé pendant l'entretien et pendant le processus de vente, il faut, il, là, on, on dit souvent qu'il faut être centré autour de son client. C'est une réalité. Donc, comment vous allez pouvoir améliorer l'orgueil, l'ego ben Déjà aussi, il y a une belle promesse. Vous allez lui faire une promesse qui correspond exactement à son pro, problème, à sa problématique. Donc, déjà en termes d'orgueil, c'est bon parce que ça veut dire que vous avez pris le temps de l'écouter. Vous avez pris le temps d'avoir une problématique, une solution, pardon, spécifique à sa problématique euh, l'écoute est aussi importante sur l'orgueil vous allez pouvoir aussi au niveau de l'orgueil lui proposer par exemple euh, de faire partie d'un groupe VIP, des meilleurs clients vous allez pouvoir euh, lui proposer euh, un prix très élevé Généralement on veut ce qui est le plus cher, donc s'il arrive à se payer quelque chose qui est un peu haut de gamme, qui est un peu euh, luxueux, euh, c'est aussi intéressant pour augmenter son orgueil. Tout ça c'est se dire comment je vais mettre en valeur ce prospect là aussi bien dans le processus d'achat processus de choix que ensuite. L'orgueil aussi c'est euh, le mettre en valeur devant sa direction lorsque le projet fonctionne, c'est euh, comment euh, le positionner dans le projet, lui montrer qu'il est important, lui montrer que c'est le product owner, c'est lui qui a euh, toute la responsabilité, tout ça c'est finalement comment je valorise ce prospect et comment je fais en sorte qu'il se sente valorisé et qu'il se sente important dans le projet. Un autre, euh, donc ça, euh, sécurité, orgueil, juste, vous pouvez le mettre dans des landing pages, vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire sur des tunnels de vente avec plusieurs pages de vente, vous pouvez le faire au téléphone, vous pouvez envoyer des études de cas, vous pouvez faire tout ça assez facilement. Nouveauté, nouveauté c'est-à-dire que mal on se lasse relativement vite de ce qui existe, de ce qu'on a en disposition, et donc on veut toujours avoir de la nouveauté. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, et pourtant, on a souvent des produits qui ne se renouvellent pas. Non, vous devez avoir une nouvelle forme de communication, une, nouvelle, euh, une nouveauté, Tout, moi, je vous conseille euh, allez, au minimum tous les six mois avoir quelque chose de nouveau, peut-être un autre branding, peut-être Changez pas de branding tous les six mois, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a le branding que vous pouvez changer, y a, euh, vous pouvez ajouter des choses dans vos produits, vous pouvez avoir des nouveaux accompagnements, vous pouvez avoir des nouveaux prix, vous pouvez faire euh, des promotions, les promotions c'est plus dans l'argent, mais ce qu'il faut c'est qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau sur vos produits, sur votre activité. Il faut pas qu'on ait l'impression de faire confiance à une entreprise un peu morte, un peu vieux, vieux jeu qui euh, n'a pas fait grand chose. À l'inverse, ne faites pas comme dans euh, les techniques de vente des années 90, avoir une nouveauté, tout est toujours tout nouveau et on reçoit que des emails de vous en disant il y a une nouveauté, il y a une nouveauté, une nouveauté. Non, il faut que ce soit une vraie nouveauté bien spécifique. Si vous êtes une, logis une société de SaaS, parce que j'ai beaucoup de euh, clients qui sont dans le SaaS, euh, ne sortez pas d'un seul coup toutes vos meilleures, fonctionnalités dans euh, votre logiciel, toutes vos meilleures features, euh, laissez l'opportunité d'avoir des nouveautés à votre client en décalant petit à petit vos euh, euh, en décalant euh, vos sorties avec comme ça vous avez des nouveautés sur les produits etc c'est intéressant. Autre, un autre critère très important sur euh, le processus de vente et le processus d'achat c'est le confort le confort, alors il y a plusieurs choses dans une vidéo précédente je vous expliquais que tout simplement le simple fait en prospection téléphonique ou en prospection commerciale, quand vous êtes face à votre client, si vous installez votre client dans un siège confortable, où il se sent bien vous lui servez un petit café, vous lui servez un petit thé un petit gâteau, et vous, lui mettez, vous le mettez en confort, et ben, vous aurez plus de chances de vendre parce qu'il va être dans un une attitude beaucoup plus à l'aise que si vous lui faites une vous lui mettez une chaise militaire euh, pas de coussin et que euh, vous lui servez même pas un verre d'eau là il sera sans s'en rendre compte, hein. c'est pas obligatoirement qu'il euh, va vous en vouloir quelque chose, qu'il sera en colère mais simplement bah, il sera moins dans le confort donc il y a ça mais il y a aussi le confort ça veut aussi dire la facilité à laquelle je comprends le produit, la facilité à laquelle je sens que vous allez m'accompagner c'est euh, votre euh, devoir de faire en sorte que tout soit sans couture, hein, seamless comme les Américains. C'est-à-dire que je sois dans le meilleur confort possible tout au long de mon processus d'agent. Et c'est un confort intellectuel aussi. C'est, c'est pas compliqué à comprendre. C'est rassurant. Donc en termes de sécurité, c'est rassurant parce que je sais que je vais pouvoir l'expliquer à ma hiérarchie que c'est pas trop, trop compliqué, que j'ai moins de risques, limiter le risque dans la sécurité. J'ai moins de risques. Euh, à acheter ce produit là parce que ça correspond exactement à mes problèmes non seulement ça résout mon problème particulier mais en plus le programme le service, le produit le coaching, le conseil est tellement bien monté que c'est exactement ce que j'ai besoin et je le comprends je sais je vais avoir telle réunion, pourquoi ils font ça etc c'est un confort intellectuel et un confort euh, physique. Vous devez créer les deux et un confort émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, qu'on euh, se rende compte qu'il va y avoir des temps forts. Il faut essayer de, de de faire en sorte que votre client comprenne que vous êtes vraiment là pour l'accompagner de A à Z et que euh, si par exemple c'est stratégique pour lui, c'est le confort de lui dire bon écoutez, on est vraiment, je vais vous mettre une vraie équipe en face, on va vraiment vous accompagner et vous inquiétez pas, on est dans la même... Euh, dans la même barque et on va vraiment faire en sorte de vous faire réussir voilà le confort il y a, il y a aussi le fait dès lors c'est de la sécurité mais dès lors que vous avez des garanties etc vous allez quelque part aussi augmenter son confort donc c'est super important le confort parce que vous pouvez vraiment perdre des ventes autant les nouveautés ça va plutôt accélérer les ventes ça va les faire des le manque de confort si vous faites pas attention à l'orgueil ou si vous faites pas attention à la sécurité vous allez perdre des gens il y a le côté argent qui est important mais il faut bien comprendre l'argent et faut, tout, faut surtout pas se dire l'argent c'est soit c'est trop cher soit c'est pas assez cher. C'est beaucoup plus large que ça les problématiques autour de l'argent. Tout à l'heure je vous disais qu'en termes d'orgueil on peut proposer des prix élevés puisqu'on a toujours envie de s'offrir le meilleur du meilleur du meilleur et meilleur meilleur du meilleur. Ça veut souvent dire un prix élevé. Donc l'argent c'est surtout plutôt une problématique de disponibilité financière je peux euh, vous offrir un produit, vous faire acheter un produit à 10 000 euros, mais si je vous le fais payer 1000 euros pendant 10 mois, ça devient beaucoup plus accessible. Ça devient même plus accessible qu'un seul produit à 3 000 euros d'un seul coup. Donc euh, c'est plutôt ça qui est important, c'est l'argent et c'est surtout la valeur perçue de votre produit par rapport à la valeur du prix. Euh, il faut vraiment que le prix soit bien bien bien inférieur à la valeur perçue donc c'est votre métier en tant que marketeur ou en tant que commercial d'augmenter énormément la valeur perçue pendant le rendez-vous téléphonique pendant la prospection téléphonique ou pendant euh, ou sur vos landing pages ou sur vos tunnels de vente de façon à ce que lorsque vous annoncez votre prix déjà il ne faut pas être timide avec le prix c'est normal de se faire rémunérer pour euh, son produit pour euh, son conseil pour euh, son euh, service alors euh, pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo je euh, vous allez pas comprendre pourquoi je dis ça mais sachez que j'ai des patrons d'entreprise qui ont des très belles boîtes, qui font des très gros chiffres d'affaires et qui ont quand même des blocages avec l'argent et souvent les blocages qu'ont vos clients ce sont vos blocages donc on, on va plus loin que la simple notion de est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher l'argent c'est est-ce euh, que l'argent est disponible tout de suite, comment je vais la euh, payer, est-ce qu'il euh, y a des garanties de remboursement euh, est-ce que c'est je le je dépose l'argent avant le service ou après le service est-ce qu'il y a des jalons euh, est-ce que est-ce qu'il y a un bonus pas de bonus en fonction des résultats etc etc plutôt ça la problématique que c'est cher ou c'est pas cher on peut ne pas vendre parce que c'est pas cher hein. juste euh, il faut bien faire attention à ça et on peut vendre plus facilement grâce à si on joue sur l'orgueil sur des prix élevés donc l'argent est quelque chose de très important aussi comme critère. Il y a la sympathie. Bah, c'est sûr que vous n'avez pas envie d'acheter à quelqu'un qui euh, je vous le sentais pas, qui euh, euh, n'a pas été agréable avec vous. Mais c'est surtout quelqu'un. La sympathie, c'est pas juste euh, du copinage. C'est est-ce que cette personne m'a paru être la bonne personne pour m'aider dans mon projet, m'aider à résoudre mon problème et est-ce que je me vois continuer à travailler avec cette personne-là pendant de nombreux mois ou de nombreuses semaines ou voire de nombreuses années. Donc la sympathie, c'est aussi à vous de vous présenter, de dire qui vous êtes, d'expliquer de, si c'est vous ou pas. Qui va suivre le projet. Si c'est pas vous, faites rentrer le plus tôt possible la personne qui va suivre le projet dans le processus de vente, puisque euh, sinon vous pourrez pas avoir le critère de sympathie. Donc faites bien, bien, bien attention à la sympathie. Il euh, y a aussi le fait de pouvoir challenger à un moment donné votre prospect, challenger ses problématiques, challenger son projet sympathie on, on devient sympathique aussi quand on est réaliste, quand on est honnête avec son prospect. C'est-à-dire que si vous lui posez des questions, en lui disant « mais moi, je suis pas sûr que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, est-ce que vous auriez plutôt pas besoin de ça, que ça, ça ou ça ?» Vous allez créer de la sympathie. La sympathie, ça passe pas par les cadeaux. On est aujourd'hui dans une époque où c'est de plus en plus difficile de faire des cadeaux à nos prospects. Donc, ça passe surtout par euh, la vraie envie de vendre. Hein? Souvent, les Américains, ils disent « stop speaking ». Euh, « Start helping », c'est super important, il faut arrêter de pitcher son entreprise, pitcher son offre, mais essayez vraiment, vraiment, vraiment d'aider et à la limite de, de faire le travail de votre prospect. Moi, bon, les meilleures ventes que j'ai faites, c'est quand j'ai pris euh, 20-30 minutes après un call avec un client, d'aller chercher plein d'informations sur l'internet et de lui faire un magnifique email. Euh, de récap de tout ce que j'avais trouvé pour l'aider. Je sais que la plupart du temps, il lisait pas cet email-là. En tout cas, il lisait l'email, mais il ne lisait pas les articles et les vidéos que je lui avais montrés. Mais j'avais déjà gagné un capital sympathie absolument énorme. Et j'étais probablement le un des seuls à le faire. Donc, ce qui me faisait, qui me faisait gagner la vente derrière, puisque il se sentait confortable. L'orgueil, bah, je l'avais valorisé en montrant que son projet était important pour moi. Et euh, de la sympathie, bah, je l'avais gagné de la sympathie. Alors le dernier euh, élément que j'ai ajouté, c'est l'environnement. L'environnement, c'est vraiment très environnemental et responsabilité vis-à-vis -vis de l'humain. C'est de plus en plus important, surtout si vous vendez sur les nouvelles générations. Et ils vont vous poser la question bah quel est votre impact carbone euh, comment vous déplacez vous et comment se, comment sont vos employés chez vous euh, est ce que vous êtes une entreprise recommandable pas recommandable est ce que voilà est ce que vous faites attention à l'environnement est ce que vous imprimez euh, les pro les contrats faites bien attention à tout ça parce que euh, si vous arrivez dans une boîte où la personne qui achète est extrêmement euh, écolo et que vous ramenez euh, six exemplaires du même contrat pour que tout le monde en est et que le il est sur 15 pages, vous n'allez pas vendre. Je vous, je vous dis même pas que vous risquez risqué de pas vendre, vous n'allez pas vendre. Et c'est de plus en plus réel, donc la partie environnement est très importante. Donc si vous, euh, si je remonte là, à ici, si vous travaillez tous ces critères-là en termes de vente et en termes de marketing, vous allez considérablement augmenter vos ventes, puisque vous aurez quasiment pensé à tous les critères importants de votre euh, prospects et autant en marketing votre mission ça va être de les anticiper et donc de prévoir des, scénarii, des scénarios de euh, réponses et des réponses toutes faites et les prévoir sur euh, bah, de la vidéo, sur de la landing page sur des articles, sur des audios euh, sur des événements, sur des papiers etc tout ça pour euh, les faire, autant en tant que commercial, votre métier, c'est d'aller finalement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qui était une matrice euh, de choix, enfin une matrice de, de, de critères, une euh, matrice stratégique, pardon, on appelle ça, c'est vous allez mettre en fait sur une ligne euh, tous les critères importants de choix de votre prospect et vous allez lui donner une note. Il y a des gens qui sont très dans la sécurité, d'autres qui sont beaucoup dans la nouveauté, d'autres qui sont dans le confort, et c'est facile à repérer euh, parce qu'il va vous le dire, si vous en avez un rendez-vous où la personne elle vous dit souvent j'ai peur ça me ça me stresse c'est un projet important c'est souvent des gens qui sont euh, très reculés euh, dans le rendez-vous mais ils sont plus dans la sécurité d'autres ils vont vous parler de dire oui alors c'était nouveau c'était innovant c'était machin ils sont dans la nouveauté il y en a d'autres qui sont orgueux oui alors moi je veux réussir je veux être, euh, je veux avancer dans ma carrière etc donc il va falloir augmenter et donner une note finalement à chacun de ces critères là ça va vous permettre de euh, d'assister pendant votre rendez-vous commercial, pendant votre pro, euh, pour la prospection téléphonique ou pendant ou sur vos landing pages ou sur vos tunnels de vente. Ça va vous permettre d'assister sur ce qui est important et donc de travailler votre buyer persona voilà ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez utilisé la méthode son casse c'est intéressant de l'avoir de l'afficher quelque part au dessus de votre téléphone si vous êtes commercial ou au dessus de euh, pareil vous pouvez la mettre au dessus de votre écran si vous êtes marketing mais toujours l'avoir sous les yeux puisque quand vous créez votre landing page bah, vous pouvez tout simplement vous dire est-ce que j'ai traité la, la, la sécurité est-ce que j'ai traité l'orgueil est-ce que j'ai traité la nouveauté est-ce que j'ai traité le confort est-ce que j'ai traité l'argent est-ce que j'ai traité la sympathie c'est euh, les bases d'une d'un marketing qui bouge hein. euh, euh, en termes d'argent aussi je l'ai pas dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est super important, c'est les promotions. Il vous faut un planning promotionnel. Même si vous vendez, vous êtes une agence ou vous vendez du conseil, faites des promos. Je sais pas dites « Bah là, en ce moment, euh, euh, notre euh, bootcamp sur la prospection, euh, il est, euh, il est à 15% moins cher parce que c'est les vacances ou parce que c'est pour la rentrée ou parce que j'en sais rien. Mais faites quelque chose. Faites de la promotion. Voilà ce que je voulais vous dire si vous avez apprécié cette vidéo si vous voulez devenir un meilleur commercial si vous voulez euh, vendre plus plus cher ou si vous voulez apprendre à mettre en place un système d'attraction client autonome qui va euh, vous permettre de ne plus jamais avoir besoin de euh, prospecter donc on va faire des tunnels de vente on va faire du référencement naturel on va faire des vidéos sur youtube on va faire des podcasts euh, on va faire de la publicité sur facebook de publicité sur linkedin on va apprendre à utiliser ses navigateurs tout ça on va le faire sur cette chaîne youtube donc abonnez vous cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner qui va paraître lorsque vous êtes abonné et de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite